Yes, merci Aston Martin Bon bah salut tout le monde J'espère que ça roule, nouvelle vidéo Direction le boulot avec une variante On fait un crochet au rugby tout à l'heure Reprise des entraînements, moi je suis de nouveau dispo, je suis plus blessé du tout et c'est la fin des vacances, de la trêve des vacances en tout cas au niveau du rugby. Et donc voilà, on est bientôt, euh, bientôt à sec donc je sais même pas si ça va te faire entièrement. Let's see what will happen, pardon, je suis en pleine gestion. C'est blindé en face, de l'autre côté il y a pas mal de monde aussi, mais en face c'est blindé. Il fait pas très beau aujourd'hui Il a plu toute la journée, là ça s'est calmé, il fait frais Et Il y a un vent encore là depuis tout à l'heure, ça me pousse Mais bon j'aime bien, c'est dans ces conditions là que j'ai appris à conduire Alors j'ai l'impression de retomber dans ma jeunesse là, Il me laissait passer mais je comprenais pas Il avait quand même son clignotant Non, Golden qui dit bonjour, c'est rare. Ah oh ouais, la camionnette a fait n'importe quoi, je vais couper la route à lui, parce que la camionnette elle arrivait comme une fusée dans mon huc. Voy, oh, oh, oh, le bus il drift. Mais non. Il malade, il avait aucune adhérence ce rond-point là c'est des fous et à euh... ah, l'essence en fait on aurait dû y aller 7 hier en rentrant parce que ah non on est jeudi il ah, faut que j'aille 7 nuits obligé parce qu'après de toute façon je suis pas là et ils vont tous aller faire le plein avant de partir en week-end donc euh... il n'y en aura plus pour nous sinon très mignonne cette petite c'est la Vulcane je crois Bon, allez, petit stop au boulot et let's go to the rugby Oh oui, il m'a passé les. Bon contrairement à la dernière fois que je vous l'ai dit, cette fois on y va vraiment au rugby. On a le temps, je suis pas en train de rentrer à la maison. Ça se voit, il y a un poil plus d'activité dans la rue que quand on rentre. Ah moi je fais bien froid. C'est déjà l'heure de la douzoune d'hiver alors que j'ai juste mis un blouson textile pas trop aéré, ça suffit même pas. Waouh! Waouh! Waouh! Mais n'importe quoi elle! Mais ça va pas. Bah, C'est lui en fait, pas elle. C'est les cheveux qui m'ont troublé mais trajectoire mon petit c'est pas bon hein. c'est plus simple comme ça tu vas attendre un moment t'es pas en bonne position mange pas de pain Ceux qui font les le bus de la starak c'est savac c'est pas celui là mais c'est le Il gourmand amigo, gourmand Allez mais fonce du coup Fonce, fonce, fonce Ok Le radar il est dans la montée après les au péage à 2000 mètres Je l'ai repéré et j'avais déjà oublié où il était Ça y est Après il n'y a aucune raison de se focaliser dessus puisqu'on est toujours Et voilà. C'est parti pour ce fiac Voilà. Bonne chose de fait. Par contre... Les coachs ont pas joué le jeu. Je suis en retard pour le boulot. Mais bon. Ça va le faire. Alors... Est-ce qu'on a de la chance Est-ce qu'on a le tunnel Dites-moi que oui. Oui, on l'a. tardif, très très très très tardif, vraiment n'importe quoi. Ah puis pour le coup j'ai regardé, on va pas avoir de périph Enfin pas tout le long. Donc euh, bah comme d'hab, on va se faufiler. Hein. Voilà. Là, on se fait pas avoir comme l'autre fois on reste à gauche jusqu'au bout ça permettra de gruger plein de monde Salut toi. c'est vrai que c'est beau Paris quand même c'est dommage qu'il y ait tant de monde s'il n'y avait pas autant de parisiens dedans et de touristes j'aimerais encore plus cette ville et de trous du cul qui change de direction comme ça et de connards de motards qui croisent les lignes blanches ce serait vraiment une ville idéale mais faut composer avec tout ça C'est beau comme ça aussi sur fond euh, sur fond de nuit, ça change de la dernière fois qu'on l'a vu. Euh, là c'est de critique sur le carburant Il va falloir se motiver à s'arrêter quelque part. Hein. D'autant que je recommence à conduire comme si on en avait à profusion. Bon, enfin. Laissez-moi le temps d'aller au boulot et puis nous verrons ça dans quelques secondes. Allez, bas mons. Et ben, ça fait pas chaud. Ça fait pas chaud et ça fait pas beaucoup de carburant non plus. Avec la mission du moment, je pars dans une heure et demie. Dans 6 heures, je pars pour Clermont, Ferrand. Quel rythme, mes amis, quel rythme! Pas hésiter à rouler à une vitesse convenable sur le périphérique. Hein. Je suis un poil au-dessus, t'es vraiment complètement en dessous. Voilà le mec qui s'insère, putain, ils ont failli s'accrocher. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Écoutez, j'espère, en vrai, je fais le mariole, mais j'espère qu'on aura assez de mazout pour arriver jusqu'aux stations. Hein. J'ai pas trop fait gaffe à l'autonomie la, Je sais pas depuis quand on roule à blanc là Mais ah ouais, Pas de problème J'ai failli aller trop loin C'est là qu'il faut que je sorte oh là, On aurait été dans une belle mouise par contre Bien Bon l'heure de vérité Oh, s'il vous plaît, de toute façon là il n'y a rien, j'ai pas besoin de la moto ce week-end donc s'il n'y a rien, je rentre me coucher, je me lève dans 5 heures. Là il y a les deux, oh là là. On même pouvoir en revenir un mettre du 98 quoi. C'est pas beau ça. Bon, pas ici, punaise, c'est fou. Il y en a dans la petite mais pas là. Incroyable. elle est là, non, elle est que dans l'autre là-bas demi-tour ouais, je vais probablement vous perdre un instant à l'autre je crois qu'il me restait plus beaucoup de mémoire hein. mais si c'est ça, on se quitterait sur une bonne note parce que là, c'est la délivrance Et jaune uranium le truc à mon avis que l'on raffiner en vitesse c'est de l'essence pété bon, ben voilà. bon, on est pas trop mal réservoir annoncé à 14 8, on en met 15 60 c'est pas un bon ratio ah, putain la pose fait 400 bornes hein, quand même avec celui -là. on est bon quand on veut allez une bonne chose de fait. On va se coucher l'esprit tranquille Bon bah écoutez merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout Je fais des gros bisous, passez une bonne soirée euh... Je vous souhaite un bon week-end d'ailleurs Puisque ça y est j'ai rattrapé mon retard Donc pendant 2-3 jours il n'y aura plus de vidéo On se retrouve mardi Peut-être lundi, parce que je suis censé bosser aux années de dimanche mais que c'est en train de s'annuler, enfin bon voilà. À lundi ou mardi, bon week-end.